Tous les mardis, vous écoutez Kikaliente sur Eau de Radio et vous n'êtes pas les seuls. Yaman, yeah c'est Bingifef sur Eau de Radio. Yes, on direct de Kikaliente, l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles. Yes, connectez-vous les massifs Reggae dansant from Madagascar. Bim! Bonjour les auditeurs, c'est Dims. Vous écoutez des extraits de mon EP Red Dims Liberté dans Kikaliente. L'émission qui met du soleil dans tes oreilles, avec Kika sur O2 Radio. Si vous voulez le payer, me contacter. Merci O2 Radio, vous assurez. Yes, I! On reste connecté sur la radio O2, la radio des hautes garonne pour un focus spécial sur le nouvel album de Bongo White. Kika Liente by Kika, Sunka. Greetings to everyone, this is Jesse, aka DubMedics, the Renegade Rocker from Toronto, Canada, and you are listening to the one, the only, the mighty Kika Liente Reggae Show with Kika on O2 Radio. Salut, c'est Yann Loisel. Vous écoutez des extraits de mon nouvel album dans le Kika Liente Reggae Show avec Kika sur O2 Radio. Kikaliente, c'est tous les mardis, 21h, 23h, sur Eau Radio.